a On va entamer maintenant une série de quatre Mishnayot avec un, comment dire, un conflit, un affrontement entre l'homme et la femme. Monsieur se lève le lendemain du mariage et trouve que sa femme était Beoula. Maintenant, il va y avoir en fait quatre formes il va avoir quatre, quatre situations et on va avoir en fait des, un conflit avec une femme, que nous on lui dit, on va l'accuser de lui dire qu'elle a un problème, elle n'est pas Betoula, ou bien comme on va voir qu'elle est tout simplement enceinte, ou on a vu qu'elle s'est isolée avec quelqu'un. Et elle, elle va se défendre, elle va dire, c'est vrai qu'il y a eu quelque chose, mais il n'y a rien eu de grave. C'est à peu près ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en fait, elle va. Alors on commence à clairement d'accord, on va avoir quatre michaillots on va retrouver la même Rabbi. Yéhushua d'un côté, et Rabbi Eliezer de l'autre côté. Rabbi Yoshua de l'autre côté, il va y avoir la même discussion que Rabbi Gamel qui va nous dire on va croire à la femme. Rabbi Yoshua qui va nous dire non, on ne peut pas croire à la femme. On a quatre situations. Donc la première d'abord, c'est à Aisha, celui qui se marie avec une femme. Velo le lendemain du mariage, et puis voit qu'elle était Béoula. Elle, elle arrive au Badin, elle nous dit c'est vrai qu'il y avait un problème. Mais je pas été fautive, elle a été violée. Depuis qu'elle a été fiancée, elle a, eu, elle a été violée. Mais Nistarfa s'adécha, et son champ a été Nistarfa. Il y a eu un... C'est comme si son champ, il a été retourné par un, un ouragan. C'est-à-dire, il y a une règle. Une fois que euh, si l'homme s'est marié avec la femme, et que la femme, elle a été violée, et eh ben il peut pas se plaindre, c'est normal, a, est, elle était chez lui. Même pire que ça, si c'était un Kohen, vous savez, on a déjà parlé de ça, quand on a tué les animaux Mott, un Kohen qui a sa femme qui a été violée, ben, il obligé de divorcer sa femme, parce que maintenant, sa femme, elle a eu une relation de l'histoire, même si ce n'était pas volontaire du tout, c'était était malgré elle, malgré tout, ça, ça, ça souille, la femme. Il devra la divorcer, mais malgré tout, il devra quand même payer l'actuva, parce qu'elle n'est pas du tout fautive dans tout ça. Donc en fait, on reprend la situation. Il s'est fiancé il y a 6 mois, avec les kiduchines. Entre temps, il se marie, après, le six mois après, il se, marie, il se lève le lendemain, il dit qu'il a trouvé la porte ouverte. Alors, elle euh, lui prétend, elle porte ouverte, c'est qu'en fait, en fait, elle avait de deux choses l'une. Soit, maintenant, récemment, elle a fait quelque chose de pas bien. Soit même, vous voulez quand même qu'on qu soit. Mais la route qu'on la juge un petit peu plus calmement. Donc elle avait un problème depuis l'époque, elle me l'a caché quand je me suis marié avec elle. Aujourd'hui, je vais lui donner un guet sans lui donner la Ktouba. Et elle, elle prétend pas du tout. Depuis qu'elle était fiancée, elle a été violée. Donc en fait. Elle doit recevoir une vas Ou même rester marié s'il veut. Alors sur ça, la Michel me dit comme ça. D'accord, à l'eau. Mais alors, Merloki, non, c'est pas juste ce que tu dis. Elle a Hadchelo et Rastir. Peut-être que c'était lui. Elle lui dit, jusqu'à ce que je te fiancé, tu as eu le problème. Et tu m'as trompé quand tu m'as vendu. Quand je t'ai acheté, en fait, que je t'ai acheté. Mais en fait, tu acheté en guise de canette fermée, mais en fait, la canette, elle a déjà été ouverte. D'accord Qu'est-ce qu'on fait À qui on donne raison alors là, peut-être qu'avant de rentrer dans les discussions, on va faire un petit peu le comment on fait en physique, euh, en terminale. Euh, le, le bilan des forces, des forces appliquées. Il y a plusieurs situations, d'abord. Qu'est-ce qu'il y a pu y avoir avec cette C'est important de mettre au clair, parce qu'on on va en avoir besoin pour la prochaine vie surtout pour tout c'est pour ça que je préfère arranger tout de suite un petit peu, L histoire de vous familiariser un petit peu avec les, les données. Il y a pas, on croit, on ne la croit pas, on n'a pas de détecteur de mensonges, on n'a pas de témoins On a ici un vicouard. Quand il y a un différent, d'abord il faut savoir si... D'abord là, il faut bien définir, c'est un différent d'argent. Parce que, essentiellement, parce que lui, il a envie de divorcer sans lui donner une touba, et lui, elle, elle, elle, elle lui dit, si tu veux me divorcer, tu peux, mais tu me donnes la touba. Donc en fait, on a un différent d'argent. Maintenant, premièrement, regardez la, la poigne avec laquelle chacun affirme. Lui, il ne peut pas affirmer du sur. Il peut juste soupçonner. Il est schéma. Peut-être. Alors que elle elle est barrie. Elle a dit non, non, ça peut-être comme ça. C'est très important à définir ça. Ça va, ça influence dans, dans plusieurs domaines. Barrie, Véchema. Un, il est barrie. Un, qui vient et qui l'affirme, c'est comme ça. Et l'autre, il dit, peut-être que c'est pas comme ça. Il a plus de poids, celui qui affirme, mais malgré tout, Barrie, Véchema, ça suffit pas pour faire sortir de l'argent. C'est-à-dire, si je lui dis, hé, hey, tu me dois sans chez quelle Et toi, tu me dis, je sais pas, je me souviens pas. Je me souviens pas que je t'ai emprunté. Je me souviens que j'avais peut-être hésité, mais je sais plus si Si, si, si, tu me dois, tu me dois. Ben vous me devez pas l'argent. Alpidine, vous ne me devez pas l'argent parce que Barry Oeschema, l'eau barrière, lave barrière diff. Parce qu'on a encore un victoire entre deux personnes, c'est une discussion dans la mais on va s'étranger que lave barrière Premièrement. Ok, lui, lui, lui maintenant, il vient et dit alors maintenant qu'on s'éclaire, qui réclame quoi dans l'histoire Elle, c'est elle qui réclame tu me donnes la Tu dis que je suis pas, que j'ai eu un problème, que je t'ai trompé, euh, qu'il qu y a eu un problème, tu ne veux pas me donner la Moi, je te dis écoute, moi, tu me divorces, tu me divorces, c'est ton problème. Mais tu me donnes tout de suite les 212, mon cher ami. 10 000 dollars, 20 000 dollars, tu me les payes Après, si tu les de tu mon guette. Donc, elle, elle réclame en affirmant Barry. Lui, il lui dit peut-être que je te dois rien. Et lui, il est mourzak dans l'argent. D'accord, on fait le bilan des forces. Donc, elle, elle affirme Barry, mais c'est elle qui est moti. Lui, c'est schéma, mais il est mardique, il, mar il, mar il, mar il, mar il est mourzak. Ça, c'est une première donnée. Maintenant, à part ça, qu'est-ce qui se passe avec la femme Et là, ça, on y arrive dans notre Mishnah. Il y a plusieurs points. Tout d'abord, une femme, elle n'est vierge. Et, à un moment de sa vie, il y a eu un problème. On ne sait pas quand ça s'est passé. Alors là, ce qui se passe, c'est qu'on a une une chazaka. Vous savez, le principe de chazaka, c'est qu'on soupçonne, on va supposer, c'est une supposition, que les choses ne changent pas d'état jusqu'à la dernière minute. Ouais, quelque chose qui était cachère. Euh, quand on achète, quand on égorge un animal, on a le droit de le manger. Entre autres, pour plusieurs raisons, sans vérifier chaque membre, est-ce qu'il n'a pas été taré, on peut devenir taré, peu, peu à cause des poumons. Il peut y avoir plein de raisons pour... Euh, d'aller très faute. Plein de raisons pourquoi quelqu'un, pourquoi un animal avait ça. On vérifie pas tout. Pourquoi? Parce que je ai sens bekhazaka. Quand il est né, il était bien. Il n'y a pas de raison de se dire que peut-être que finalement, dans le cœur, il a eu la percée membrane parce que pendant qu'il est né, il est né avec une membrane nette. Et on continue avec la Berhadzaka sur ça. D'accord, Khazaka, Les choses ne changent pas d'état jusqu'à qu'on ait une certitude. Selon ce principe, alors elle, elle est née Betoula. Elle est restée Betoula jusqu'à la dernière minute. Effectivement, mais c'est donc elle s'est fiancée il y a six mois, elle s'est mariée hier, c'est vrai qu'aujourd'hui on remarque qu'elle est bien ou là, mais peut-être qu'il y a eu, en fait, ça s'est passé le plus tard possible, donc ça s'est passé hier, avant votre mariage. D'accord Ça, on donne, elle a une khazaka à son avantage. Donc je recommence le bilan, non, bilan, bilan des forces. Lui, elle, elle affirme Bari, mais elle, elle c'est elle qui est aussi à l'argent. Lui, il est schéma, mais il est Mourzak. Mais il y a quand même quelque chose qui va l'aider, c'est d'avoir une khazaka qui vient l'aider. Ça c'est un point important, et bien en plus de ça, il y a même mieux que ça. Il y a un principe qui s'appelle MIGO. MIGO ça veut dire MITOR, du fait que quelqu'un qui prétend une chose au BEDDIN, mais qu'il aurait pu prétendre une autre chose, il se serait beaucoup plus protégé, mais il n'a pas prétendu la, la, la, la, la, la, la, la, la TANA, le propos qui vient le protéger complètement. Il s'est un peu mis dans la zut avec son propos. Alors, ça donne un certain poids aux bêtes d'îmes. D'accord C'est un gros sujet. En sigmaot, on en parle beaucoup. Donc, dans Maseret Khoubot, quand on étudie de Khoubot dans les on arrive à Daftet de où il y a toutes ces souviotes qui se trouvent là-bas, et ils restent là-bas plantés à la yeshiva pendant peut-être deux mois, trois mois, à étudier que ça, parce qu'il y a chaque deux lignes de gumara avec un Toswat et des mais ça part dans tous les sens, et c'est l'occasion de faire le tour de tous ces sujets, justement. Quand est-ce qu'on fait Baré-le-chema, baré il y a tout un de c'est bien connu dans les je reviens maintenant sur notre, sur notre sujet. Je reprends encore une fois. Il y a donc il y a ce qu'on appelle Migo. Migo, c'est-à-dire, j'aurais pu prétendre autre chose. Là, cette femme-là, quand elle dit qu'elle a été violée après mariage, elle aurait pu prétendre mieux donc, si elle avait été intelligente. Elle aurait pu dire Non, depuis que j'étais jeune fille, j'ai fait de l'équitation. Puis hein, je suis m'asseoir et quelque chose qui est rentré dedans et ça, a, ça a fait que j'ai perdu les bitoulimes. Elle aurait pu prétendre ça. Si elle avait prétendu ça, elle aurait, elle aurait gagné beaucoup dans l'histoire. Parce que maintenant, si elle dit qu'elle a été violée, quand elle nous affirme qu'elle a été violée. Alors, son mari à la divorcer, elle ne pourra plus jamais se marier avec un Cohen, la pauvre, parce qu'elle était à Soura. Elle s'est mise dans la zut quand elle a prétendu qu'elle a été violée. Elle a choisi de le faire, c'est une certaine preuve. Ça vient à faire basculer, ce n'est pas une grande preuve, mais ça vient à faire basculer qu'elle qu dit juste. Parce qu'elle s'est engagée avec sa parole à se compliquer la situation. D'accord Si je reprends maintenant ce bilan des forces, il s'avère que, c'est ce qui m'intéresse maintenant, elle, elle affirme que tu me dois de l'argent sur le veux divorcer. J'ai à mon avantage une Khazaka, que j'ai été souillée que le plus tard possible, et pas plus tôt. Et maintenant je t'affirme que j'étais Ouais, que j'ai été violée mal, malgré moi. Ça m'engage, j'ai un migot, parce que j'aurais pu dire que j'étais Mukat-Etz, comme ce sera dans le prochain Mishnah en l'occurrence. J'aurais pu dire que j'ai été Mukat-Etz depuis l'époque. Et maintenant je te dis, non, en réalité j'étais pas moukat je me souille maintenant pour les goûts alors là, dans ce cas-là, ça fait que Rabban Gamel et la vont dire qu'elle est néménette. On se fonde donc sur ces deux points-là, sur le fait qu'elle a une chazaka avec, en plus de ça, le migo. D'accord On retenait comme ça. Le migo essentiellement. Le Tosashium Tov, il nous parle de la chazaka. Le Tifat Israël, il parle de migo. En fait, les deux sont en pour d'un mais c'est complexe quoi conclure. On a une d'accord Mais donc, je reprends. Khazaka, elle est née, elle était vierge, elle est restée vierge jusqu'au dernier moment, donc ça s'est passé le plus tard possible. Donc c'était pas, il n'y a, a jamais eu de au moment du mariage, euh, depuis le mariage, c'est que ça s'est passé plus tard. Et maintenant, elle aurait pu prétendre autre chose pour se protéger mieux, elle ne le prétend pas, on lui donne raison à elle, c'est la vie de Rabban Gamoniel, elle aurait airs. Rabbi nous dit non, l'homme et dans la mesure où elle a joué, c'est pas précisé exactement pourquoi, c'est Rabbi Yushua, lui, il ne veut pas se fonder sur ce migot, elle a joué la cachotière. Il y a quelque chose, on se retrouve, selon Rabbi Yoshua, en fait, elle se retrouve dans une situation où maintenant, on ne peut pas se fonder sur son propos, on l'écoute pas elle. Et dans ce cas-là, si on l'écoute pas elle, on se retrouve avec une femme qui a un problème. Elle était prétendue, être comme ça. y a aujourd'hui contre la Khazaka, il y a le fait qu'elle a peut-être été violée, il y a peut-être le... Selon Rabbi Yoshua, on ne peut pas la croire, cette femme-là, elle n'est pas née, elle n'est pas crue, parce que l'homme nous ne vivons pas, grâce à sa bouche. On ne peut pas se fonder sur ses propos. Et là, à résoudre Brezhkade Beola, on va la prétendre qu'elle a été Beoula elle a été. À on va la prétendre maintenant, puisque aujourd'hui tu as un problème. On prétend qu'elle a été Beoula depuis le début, on n'en sait rien. Et on a un gros point d'interrogation, et il n'y a aucune raison de trancher ça en sa faveur. Et plutôt, il va plutôt partir selon le Mourzak. C'est le point pour habiller choix. C'est en fait là le point le plus important. C'est que le mari, lui, c'est lui qui détient l'argent. Moi, Je dois payer, je prétends qu'il y a peut-être un problème. Toi, tu dis ouais, mais en fait, tu me donnes des réponses. C'est normal, tu vas prétendre tout ce que tu veux pour pouvoir me soutirer de l'argent, mais qui dit que tu as raison dans ce cas-là À Moussim La Veraya selon Rabbi Yoshua, c'est pour ça qu'on va prétendre que jusqu'à preuve du on va laisser Bérès Kadbioula. Elle était, elle a été, elle a eu le rapport à Cherotidares depuis avant son mariage, et dans ce cas-là, Vait à tout, et elle l'a trompé. À Chipavir, à l'édvara, à l'édvara, de prouver qu'effectivement elle a été violée de force. Quelqu'un trouve des preuves que ça s'est passé la semaine dernière, comme elle prétend. Mais dans le doute, sinon, le mari, il reste en possession de son argent sans payer la D'accord C'est tout pour aujourd'hui. Je une journée pleine de Hatsulakha Koltuv. C'est là